j'ai envie de te dire, c'est normal. Euh, ça change. Notre point de vue sur les choses change. Je ne vais pas répondre à ta question parce que ce n'est pas prioritaire. Je vais répondre à la question derrière la question qui est... Ça, ça me répète, je veux trouver une porte de sortie. Pourquoi tu veux trouver une porte de sortie Pourquoi tu veux trouver une faille Pourquoi est-ce que tu as t'as toujours besoin de remettre en cause tout de comprendre tout pourquoi t'as ce complexe du scientifique qui comprend rien à la vie et qui fait son nom de comprendre avec ça j'ai quasiment tout dit parce que ça fait déjà bouger son système dilemme. et concernant le groupe on... L'énergie du groupe fib je suis un enfant de trois ans qui n'arrête pas de détruire, de détruire, de détruire, de détruire les choses pour les comprendre, parce que c'est mon besoin compulsif de déconstruire les choses pour les comprendre, pour les appréhender, pour voir que je suis puissant, pour voir que j'ai de la toute puissance. Et je fais semblant d'être un sage. À quel moment est-ce qu'on va être raccord avec ce que l'on vibre à l'intérieur Et ce que l'on fait à l'extérieur, ce que l'on dit à l'extérieur Si tu es un connard, si tu vibres pour connard, joue connard si tu vibres, je suis un génie. Mais ça à l'extérieur. Et en fait, la, la question de d'Idem, euh, et je te remercie, Didem, pour cette question, parce qu'elle est précieuse pour moi. Euh, cette question vient nous remettre sur les rails de la congruence. De cette congruence que l'on loupe parce qu'on a des idées préconçues parce qu'on veut coller à une étiquette spirituelle de bien-être ou autre. Et ça nous tire une putain de balle dans le pied. On, on ne peut pas ménager le, la chèvre et le chou, comme on dit. Il manque un truc, dans ce que je dis. Il manque un truc. Ah, d'accord. Pourquoi est-ce que ce système est, est dysfonctionnel Parce que créer par son action quelque chose de négatif créé par son action, une conséquence négative que l'on peut percevoir par soi-même à l'extérieur, dans son environnement, veut dire que nous sommes mauvais par la nature. Et ce système-là nous, nous enferme dans une non-créativité, dans quelque chose qui est juste, con. C'est le mot que je cherchais. On se coupe de sa créativité. Ok. Donc là, ça commence à bouger. La meilleure manière de, voir si, de savoir si vous êtes euh, réellement euh, en cohérence avec l'information que je viens de vous donner, c'est de faire une pierre, la pire crasse que vous pouvez faire à quelqu'un. Que vous, connaissez, ou vous connaissez, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, et de voir si vous êtes OK avec le fait de voir quelque chose euh, que vous avez produit, qui a une conséquence mauvaise pour vous, et de quand même être OK. De quand même sentir, bah, en fait, je suis OK avec moi-même, que je fasse le bien ou le mal, qu'il y ait quelque chose de, euh, de bon, de mauvais, de... que ce soit échec ou réussite, blanc ou noir, haut ou bas, je suis bien dans les baskets. Et le « je suis bien dans les baskets », ça résonne vraiment bien avec ce que tu vis, dilemme. Il y a juste ton mental qui s'interroge parce que c'est nouveau et que tu n'as pas euh, l'habitude que tout soit OK. Synonyme de « je me sens en paix euh, ». Soit dit en passant, il y a réellement un niveau très profond en nous où tout est ok. Un point de vue, un angle de vue, ou peu importe comment je me sens, en colère ou triste, joyeux ou euh, envieux, c'est ok. Que je me prenne une tarte ou que je gagne euh, euh, au loto, c'est ok. Mais Je ne vais pas valider ou te dire, ou valider ou invalider ton expérience, parce que c'est à toi de le faire. Parce que je ne suis pas là pour tenir à moi, déjà. Merci pour ta question, Dylan.